Bonjour à tout le monde, ça dépend de l'heure de, de à laquelle vous me suivez, si c'est la nuit je vous salue tous, je vous dis bonsoir, si c'est la journée je vous dis bonjour, euh, si vous êtes sur la table je vous souhaite bon appétit, euh, si vous êtes déjà au lit je vous souhaite bon sommeil. Aujourd'hui, mes chers amis, je vais vous parler du savoir-vivre. C'est un sujet que je vais pour vous. Je vais vous parler un peu aujourd'hui du savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est quoi, mes frères et sœurs Le savoir-vivre, c'est d'abord quoi? Le savoir-vivre désigne un ensemble de règles des vies, désigne un ensemble des règles de vie en communauté telles que le respect d'autrui, la politesse ou la courtoisie. Il y en a une autre définition. Il se définit comme la capacité à se conduire de façon appropriée dans un contexte social et culturel de donner et euh, interagir convenablement avec euh, les autres personnes présentes c'est à dire vivre convenablement avec les autres personnes qui sont présentes avec toi n'est pas être grossier n'est pas être grossier une autre définition, on a dit qu'il s'est défini comme la capacité à se conduire de façon appropriée dans un contexte social et culturel donné et interagir convenablement avec les autres personnes présentes. Voilà le savoir-vivre. Dans la définition du savoir-vivre, on nous a parlé de trois choses. Dans la définition, on nous parle de quoi On nous parle de le respect. Les respects, mes frères et sœurs, les respects est réciproque. Toi, tu aimes beaucoup dire aux gens, tu n'as pas de savoir-vivre, tu ne sais pas vivre avec les gens. Tu ne sais pas vivre avec deux gens. Toi-même, tu dois te regarder aujourd'hui. Avec cette émission, tu vas voir que si tu as du savoir-vivre ou si tu n'en as pas. Les savoir vivre c'est que je viens de lire ici, les respects d'autrui. Les respects d'autrui. Tu sais bien que la chose que tu prends là, cela ne t'appartient pas, mais tu le prends sans demander la permission. Tu n'as pas de savoir-vivre. Tu prends quelque, quelque chose qui ne t'appartient pas sans la permission de la personne qui appartenait ces, ces, ces, ces choses. Tu prends sans demander la permission. Tu tombes déjà dans, dans le savoir-vivre, donc tu n'as pas, pas ce savoir-vivre. Autre chose, c'est quoi On dit la politesse. La politesse, c'est quoi Mes frères et sœurs, il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas polis. il connaît bien que celui-ci, c'est mon grand frère. Celui-ci, c'est ma maman. Celui-ci, c'est mon père. Celui-ci, c'est mon aîné. Celui-ci, il a vu le jour avant moi, mais il me manque de respect sans pour autant comprendre son. Sa, donc, c'est-à-dire, sa sans pour autant savoir que lui, il est inférieur, l'autre, c'est son supérieur. Même dans les compagnies, même dans des sociétés, même dans la famille, même dans les quartiers là où vous vivez, tu es. Petit, tu dois savoir respecter des gens qui sont plus âgés que toi. Tu sais que c'est ta maman, elle est plus âgée que toi. Donc tu dois la respecter, tu dois la mettre à sa place parce que c'est ta maman. Donc tu dois respecter ta maman. Tu dois respecter ton père. Parce que ce sont tes parents, ce sont eux qui, qui t'avaient mis au monde. S'ils ne se sont pas accouplés, tu n'allais pas voir vu Donc, c'est-à-dire si tu as vu la vue, si tu vis aujourd'hui, si tu es un être qui vit, c'est grâce à tes parents. C'est pourquoi dans la Bible même, on, on a bien écrit dans Ephésiens 6, on a dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Si les enfants, vous ne savez pas obéir à vos parents, c'est que vous n'avez pas, pas les savoir vivre. Donc, vous devez savoir respecter vos parents, respecter papa, respecter maman, respecter aussi les aînés qui sont, qui vivent avec toi, dans, dans, dans, dans, sous le même toit. Tu sais bien que celui-ci c'est mon grand frère, tu sais bien que celui-ci c'est mon, mon, ma grande-sœur, mais tu lui manques du respect. Tu lui manques du respect, par exemple, tu l'insultes. Par exemple, tu, tu fais des choses qui ne sont pas normales devant les, les grands. Alors, tu n'as pas du respect. Alors, le manque de respect aussi, c est, c est, c est, c est, Si tu n'as pas le, le, le respect envers les, les gens qui sont plus âgés que toi, tu n'as pas le savoir-vivre. Mais le respect est réciproque. Le respect est réciproque, c'est le flèche aller accompagné avec le flèche, le flèche retour. C'est-à-dire, si toi aussi tu es papa, tu es maman, tu es grand frère, tu es grande sœur, tu sais que tes petits frères ou bien tes enfants te respectent, toi aussi papa ou maman ou grand frère, tu dois aussi respecter tes petits frères, tes petites sœurs, tes, tes enfants, tu dois aussi le respecter. Voilà, donc c'est les flèches aller, accompagnées avec les flèches retour. Voilà peut-être les savoir-vivre. Voilà, on continue. Euh, la courtoisie. Vous savez bien qu'il y a des gens qui ne sont pas courtois. Or, la courtoisie dans la vie, c'est très important, les frères et sœurs. Devez vous, vous, vous devez vous faire des courtoisies entre vous, entre frères, entre sœurs, entre maman, elle. Donc, c'est-à-dire, vous devez vous vivre une vie meilleure chez vous. Une vie meilleure dans la société. Une vie meilleure, une, une vie meilleure dans, la, dans, dans la famille. Une vie meilleure dans le quartier, là où tu vis. C'est ça le savoir-vivre. Nous allons passer à une autre pointe. Un autre point, j'avais dit que c'était quoi? N'est pas être grossier euh, des personnages. Voilà, n'est pas être grossier grand frère ou petit frère, grande sœur ou petite sœur, papa ou maman.